Ok, salut euh, amis euh, harmonicistes. Alors, bah, aujourd'hui, euh, j'avais envie de te faire un, un cours euh, pour apprendre à jouer un petit morceau à l'harmonica, comme c'est original, euh, sur un harmonica en si bémol. Moi, j'utilise une bête de course en si bémol, mais tu peux prendre n'importe quel harmonica diatonique dit trop en si bémol. Bon. Et alors, euh, en fait, c'est un, un cours un peu spécial, puisqu'il s'agit d'un événement qui va. Euh, qui va avoir lieu le 6 février 2019, les 31 ans de Vanessa. <rire> tu connais pas Vanessa ben Moi, je la connaissais pas non plus. Il y a encore peu de temps. Alors, je sais qu'elle habite Montréal. Et en fait, c'est son petit ami qui s'appelle Richard euh, qui m'a dit "Bah ben voilà, j'aimerais lui faire un cadeau. Et est-ce que tu pourrais lui donner un cours d'harmonica Bon, alors, je dis, tiens, voilà un cadeau original. Alors moi, ça m'a beaucoup touché qu'il qu ait pensé à moi. Euh, parce qu'il voulait faire un joli cadeau pour, euh, pour son ami, et c'est à moi qu'il a pensé. Donc moi, je suis assez, euh, assez touché euh, et assez surpris de, de, de l'initiative. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire comme cadeau à Vanessa Alors pourquoi Vanessa Quel rapport avec euh, l'Harmonica avec moi C'est parce, bah, parce que Vanessa, euh, depuis Montréal, euh, elle prend des cours euh, d'Harmonica grâce à cette chaîne YouTube, grâce à, aux cours que, que, je, que je donne sur cette chaîne YouTube. Vanessa elle a commencé l'harmonica parce que son grand-père jouait de l'harmonica et elle a trans... son grand-père lui a transmis le... le goût pour la musique et le goût pour cet instrument et donc elle débute l'harmonica et elle regarde souvent les vidéos de cette chaîne YouTube. Donc euh, bah comme c'est une élève entre guillemets même si je la connais pas puisque elle euh, on communique finalement via via YouTube. Et ben voilà Vanessa Joyeux les anniversaires je vais t'apprendre à jouer. Joyeux anniversaire, voilà Alors, On ne fait pas dans l'originalité, mais bon. Alors, je, Richard ne m'a pas dit exactement quel était ton niveau. Euh, je ne sais pas si tu es du niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou autre. Alors, comme tu débutes, je me suis dit soit niveau 1 ou niveau 2. Alors, c'est quoi la différence Niveau 1, c'est ceux qui sont capables de jouer code des notes naturelles sur l'harmonica, souffler et aspirer. Et niveau 2, tu es capable de jouer des altérations aspirées. Puis niveau 3, les overblows. Mais là, pour ce morceau, il n'y a pas besoin de jouer des donc, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble la partition que j'ai préparée pour toi. Et en fait, je l'ai faite en deux versions. Donc, une version avec que des notes simples, donc niveau 1, et une version euh, un peu plus sympa, je trouve, avec les notes altérées niveau 2, ok Les accords qui sont ici, c'est DO, SOL 7, etc. Donc, c'est comme si c'était un, un morceau en DO, mais peu importe, nous, on joue sur l'harmonica en si bémol, donc je joue l'harmonica en si bémol comme si je jouais sur un harmonica en do. En fait, l'harmonica est un instrument transpositeur, donc quand on pense do et qu'on joue un 4 de soufflé, donc un do sur l'harmonica, ben on entend réellement un do. Si je prends l'harmonica en si bémol, je continue de penser do et on entend en si bémol. Okay, ça m'évite d'apprendre par cœur 12 tablatures. Le, la nomenclature que je prends, hein, les codes des tablatures, je rappelle pour ceux, peut-être pour toi Vanessa, si tu n'es pas habituée ou pour les autres qui, qui me suivaient actuellement, quand il y a un, un chiffre suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Et quand il y a un chiffre suivi de rien du tout, ça veut dire qu'il faut aspirer. Hein, si ce n'est pas souffler, c'est aspirer. Ce n'est pas la peine de mettre un moins, parce que quand il n'y a rien, c'est que bah, si on ne souffle pas, qu'est-ce qu'on fait à votre avis En bah, aspirant. Okay si souffler, si souffler, si aspirer. 6 soufflés, 7 soufflés, 7 aspirés. 6 soufflés, 6 soufflés, 6 aspirés. 6 soufflés, 8 aspirés, 7 soufflés, etc. OK Voilà. Donc la première version ici, c'est que des notes naturelles. Donc c'est niveau 1. Je vais commencer par jouer ça. Et après, je ferai le, la partie en niveau 2. J'ai d'abord la clé de sol ici. De toute façon, l'harmonica, c'est qu'en clé de sol. Donc ça, c'est pas une surprise. Ensuite, j'ai quoi Ici, j'ai 3-4. Donc 3-4, ça signifie quoi Alors 4, le 4 qui est en bas là, ça signifie que... Le, ce qui vaut un temps, c'est la noire, une noire vaut un temps. Okay. Et le chiffre qui est en haut, le 3, ça signifie qu'il y a trois euh, temps par mesure. Okay. Donc, il y a toujours trois temps par mesure, donc c'est ce qu'on retrouve dans la valse. La valse, c'est « Oum, pa, pa, um, pa, 3 um, pa, pa, un, deux, trois, un, deux, trois okay. ». On trouve ça ici. Bon, Donc, c'est euh, une, une, une musique à trois temps. Et ensuite, ce qu'on a ici, c'est que quand, quand on regarde les deux croches qui sont ici, bah, ça ne fait qu'un seul temps. Parce qu'en fait, on est avant la, la double barre, c'est ce qu'on appelle une anacrose. On doit aussi lever levée. c'est en fait les, les, euh, les notes qu'on joue avant le, le début du morceau. C'est une espèce d'introduction très rapide. Donc si par exemple, j'avais un orchestre et euh, tout à l'heure, je vais rejouer le morceau avec un accompagnement euh, musical. En fait, je fais d'abord ces deux notes-là et ensuite l'orchestre arrive ici. Ok voilà, donc c'est... Okay, tout l'orchestre arrive là. Bon, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Les temps sont ici. 1, 2, 3. Ensuite, là, on a 1, 2 avec la blanche, 3 avec les deux croches sur la, le troisième temps. Ensuite, 1, 2, 3 ici. Ensuite, la blanche, 1, 2, les deux croches au troisième temps. C'est à peu près tout le temps les mêmes rythmes. 1, 2, 3, 1, 2. Le troisième temps revient ici. Et ensuite, 1, 2, 3. Et ensuite, on a le blanche pentée qui fait 1, j'écris avec la souris, c'est pas évident, 1, 2, 3. OK Voilà, ça, c'est le, le temps. En fait, euh, je ne l'ai pas indiqué ici, mais je vais faire euh, une interprétation ternaire. Donc, les croches, en fait, hein, c'est soit binaire ta, ta, ta, ta, ta, ta c'est binaire. Et ternaire, c'est tan, tan, tan, tan, tan. Non, je trouve ça plus, beaucoup plus sympa de le faire avec des croches ternaires. OK, bon, voilà, une fois qu'on sait faire ça, on n'a plus qu'à jouer. Donc, euh, tu peux prendre un métronome, par exemple. Au début, c'est bien de le faire lentement. Et euh, ça fait un, deux, pam, pa, dan, pam, pam, pam. Donc, on y va. Je prends mon super euh, micro pour les harmonicistes. Et c'est parti. En fait, ici, il y a ce qu'on appelle un point d'orgue. Le point d'orgue, généralement, il se retrouve à la fin du morceau, mais on, des fois, on le trouve en plein cœur du morceau. C'est qu'en fait, là, euh, on, on prolonge la note. Hein, puisque les paroles, c'est joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Vanessa. Il ne <rire> faut pas oublier. Donc. Le temps de dire Vanessa, bah, évidemment, ça prend, euh, ça prend un peu plus qu'un temps. Quoi, hein bon, tu te serais appelé euh, Anne, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais <rire> tu t'appelles Vanessa. Donc on, il faut avoir le temps de le dire. Quoi. Ok, je n'ai ça, ça. Donc, du coup, ça prolonge la note. Donc, pour imiter ça, on met un point d'orgue au-dessus de la note. Ça veut dire qu'on prolonge la note. Donc, on peut la prolonger d'un temps ou deux temps comme on veut. Ok Voilà. Donc, je vais refaire euh, ce morceau-là en respectant cette fois le, le point d'orgue qui est ici. Donc, je vais prendre un peu plus de temps sur le 6 aspiré. Ok Dans sa partie. Bon, donc si tu arrives à faire ça, bah c'est très bien. Alors, ce qui est mieux, après, quand on attaque les altérations aspirées, c'est pour ça que c'est pas mal d'apprendre à les jouer, c'est que ça donne des effets quand même euh, vachement plus sympas. Donc, alors, le, le sol sur l'harmonica, d'abord, on, on a joué dans le médium et dans l'aigu, on le retrouve aussi dans le grave. Donc, le, le sol dans le grave, c'est alors c'est soit deux aspirés, soit trois soufflés. Moi, j'ai plutôt tendance à faire deux aspirés, je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Ensuite, le la, qui est une note naturelle dans le médium, et bien dans le grave ce n'est pas une note naturelle, c'est une note altérée. C'est 3 altéré deux fois. Donc C'est un 3 altéré d'un ton, puisque le 3 aspiré, c'est un si. Et si j'altère d'un ton, ça donne un la. Donc euh, après, donc le do, c'est un cas de soufflé. Il y a quand même des notes naturelles. Si, okay, donc ça, c'est 3 aspiré. 2 aspiré, 2 aspiré. 3 altéré deux fois. 2 aspirés, 4 aspirés, 4 soufflés, 2 aspirés, 2 aspirés, 6 soufflés, 5 soufflés, 4 soufflés, 3 aspirés, 3 altérés deux fois, 5 aspirés, 5 aspirés, 5 soufflés, 4 soufflés, 4 aspirés, 4 soufflés. Okay Alors si on fait le, donc la, la seconde ligne, ça donne ça. Les, les sons dans le grave sont plus jolis que, que dans le médium et dans l'aigu, mais globalement c'est à peu près la même chose. Mais ce qui est très sympa qu'on peut faire dans le dans le grave, qu'on peut faire un peu moins dans le dans le médium et dans l'aigu, c'est que euh, on peut jouer des effets euh, très très sympas. Par exemple, pourquoi je fais le 2 aspiré plutôt que le trois soufflé Si je fais le trois soufflé, bah, ça donne un sol aussi. Mais le fait de le faire en, en deux aspirés, ça fait que je peux faire un deep bend. Le deep bend, c'est quand j'attaque avec une altération que je relâche. Bah, tout de suite, ça donne un truc un peu plus sympa. Donc en fait, le deep bend, je vais l'écrire comme ça. Je vais mettre une petite flèche qui remonte. Bah, pareil, c'est fait avec, le, avec les moyens du bord, avec la souris. Tac. Là, on peut faire Donc un 3 altéré une fois, on remonte. Tac. Là, Sur les notes aspirées, on peut vraiment s'amuser à faire des deep bends. Voilà. Il n'y a pas de, de règles précises, hein. c'est juste c du feeling. Quoi. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est des glissando. Donc, par exemple, un glissando ici. On peut même faire un glissando et un dim en même temps. Soyons fous. Essayons. Donc ça fera ça. Ce que j'aime bien faire, c'est un autre. Pourtant, c'est juste à côté, mais je me fais un autre glissando ici. Donc un glissando dans un sens en montant, un glissando dans le sens en descendant. Pas si le, le glissando sur le 5 est très bien, je pense que le, le dit ben suffit. Bon, ben bah voilà, donc je te refais le morceau, la, la seconde ligne avec les effets. Donc, un, deux, J'ai même rajouté un dit bend à la fin. Alors, bon, ça c'est bien. L'avantage de l'harmonica, c'est que si on joue tout seul, eh ben ça marche super bien. Et ce qui serait pas mal, c'est de le faire avec une piste d'accompagnement. <rire> OK, bon, alors pourquoi je me marre Tu vas voir. Qu'est-ce que je vais prendre comme, euh, comme piste d'accompagnement Eh ben je me suis dit, ce qui serait sympa, j'avais fait ça une fois euh, avec un locataire, c'est d'être accompagné au ukulélé, parce que bah, l'harmonica c'est portatif, et puis le ukulélé aussi, et ça se passe bien l'un avec l'autre. Eh ben, euh, tu sais quoi, Vanessa, euh, tu, sais, tu sais, sans doute, Richard euh, euh, joue du ukulélé. Je pense que ce serait génial, ce serait top. Bon, ce serait, bon, c'est un peu un rêve quoi, toi. Mais c'est qu'avec voilà, un petit bout de baguette magique, ou je sais pas, je claque des doigts et hop, Richard apparaît avec son ukulélé. Super montage. Attendez, je suis bon dans le montage de vidéo. Attention, un, deux, trois. Et voilà. Coucou. <rire> ah ouais. Bon, c'est pas un montage. Okay. D'accord, mais c'est l... rien, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Ben voilà, donc c'est pas un montage vidéo. Il est effectivement là, donc euh, il vient bien sûr exprès du Canada Ex pour un. Hein, de... de... Voilà, exactement. d'où le bonnet, euh, bon symbole américain, mais euh, faut pas le dire. Hein, on, on le dira pas. Donc, on comprend montage. Donc bah euh, ben voilà, Richard. Donc euh, alors Richard, il a pris son, son cours du ukulélé hein, parce que moi quand euh, quand on vient chez moi, c'est on on ne fait pas que, que discuter, on prend un cours. Hein. Okay, donc, euh, donc, alors, ce qu'on a fait, je j'explique la technique, c'est que euh, comme le, le ukulélé, en fait, il est accordé en Do normalement. C'est un accord de Do 6. Et comme je joue son armica en Si bémol et que je ne voulais pas imposer à Richard des positions un peu difficiles sur le ukulélé, n'est-ce pas <rire> voilà. J'ai apprécié. Voilà, bon, et en fait, je lui ai imposé d'accorder de, de, son ukulélé en Si bémol. Donc, il a accordé un ton plus bas. Et Ce qui fait que, bah, comme ça, lui, il croit qu'il joue en dos. Il ne le sait pas, mais il croit qu'il joue en dos, le gars bon. je que je joue en dos. <rire> Et en fait, il joue en simi Bon, mais ça, c'est comme il n'a pas l'oreille absolue, heureusement, euh, c'est un avantage de ne pas avoir l'oreille absolue, mais bon, en fait, lui, ça... pour lui, ce n'est pas grave. Donc, euh, il va jouer du ukulélé en accompagnement de l'harmonica. Ah, attendez, on fait ça un peu à l'arrache, hein, mais peut-être qu'on vous <rire> des, des parties au montage. Hein, mais... Alors... <rire> Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on voit bien ton ukulele, tu vois, parce que… Non, voilà euh, ouais non ça... Vas-y, remonte, monte le siège. Ah. Vas-y, vas-y, encore, encore monter. Stop Là, tu peux plus. Voyons voir ce que ça donne là. Ah bah, c'est mieux, bah, c'est beaucoup mieux. Alors on peut même baisser un peu, attends, on va voir si on peut… Voilà, voilà. Oh hein, regarde ça, ah, c'est fabuleux quand même. Donc on a, on a plein on a plein d'autres musiciens là qui, qui nous accompagnent derrière, donc attention, le chef d'orchestre est là. Allez. Alors, on va le faire en... Eh, ça marche bien du premier coup. Hein. C'est tout gélu, quoi. Ah, très bon élève. Hein. Je le garde. Donc, euh, celui, je ne sais pas s'il si va me garder comme prof. mais bon, Moi, je le garde quand même. Ah, c'est ah, si, ah, bah, gentil. Voilà. On couvre de ukulélé. Voilà. Bah ouais. Je vous l'avais dit qu'un jour, je donnerais des, des cours de ukulélé. Bon, voilà. Alors, on va le faire en deux versions. On va le faire la version euh, euh, comme en note naturelle, donc niveau 1, et après niveau 2. Ok, on sait de le faire deux fois dessus. Hum. Je vais refaire une fois parce que c'est un petit, un petit accro là, c'est sur, sur moi. C'est le track, voilà, j'ai mal l'habitude de jouer avec Richard. Bon, c'est des choses qui arrivent. On commence Un… On, on va le faire, 26 fois <rire> Il va tellement transpirer que le, le Yopoulélé va, se... va se tomber des doigts. Bon, <rire> il va prendre littéralement sous son bonnet, mais voilà. Alors, on recommence. Je, je vais essayer de te le rendre anti hein, parce qu'il retourne au Canada bientôt. Alors, un, deux… plus vite Si tu veux, on peut essayer, ouais. <rire> C'est <bien. rire> Doucement, Je vais mon bonnet parce que... Ah oui, voilà ah, bon, D'accord. <rire> moi, moi j'ai gardé mon chapeau. C'est comme ça. Je me... Si j'ai pas le chapeau, je peux pas jouer. Hum. Bam, bam, bam, bam. Comme ça, ça peut aller On l'a pas fait encore, hein, en répétition. Et il maîtrise, hein. Okay, on peut okay, Un petit pop, alors. on refait Allez, une dernière fois. Un... Ah. Un. Ah. <rire> Le <rire> il le dit, il, il pas dit, mais il n'a pensé pas. Ouais. Euh... Et ben voilà, Parfait. bravo Richard. Merci Bertrand. Merci. Merci au Et encore bon anniversaire. Bonne naissance Joyeux anniversaire, profite bien